Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo où on va parler Mulot, Donc j'utilisais une Logitech qui, pour euh, des petites raisons de rage et de, <rire> de choc avec un bureau, se trouvait avoir des petits soucis. Donc j'ai dû euh, renouveler mon matériel et j'ai opté pour cette, ce petit rat qui m'a paru euh, assez saisissant. Donc c'est vrai qu'au premier abord ça peut paraître bizarre, mais c'est une souris d'une grande qualité. On prédispose dispose d'un châssis en alu avec un petit capteur euh, semi qui en un dépayé en laser et des patins de téflon aussi pour une puce euh, que je ne connaissais pas jusqu'à présent euh, qui est vraiment très agréable après donc il y a deux boutons sur le côté, les deux boutons gris le bouton rouge c'est un bouton pour euh, stabiliser euh, la souris, c'est un bouton précision qui fait chuter énormément la, la sensibilité la molette rouge euh, est utilisée pour des macros donc euh, gauche ou droite en rotation et notamment passe au logiciel qui a été amélioré mais qui est encore pas factible donc là c'est pour la, la réglage de précision il y a quatre niveaux qu'on sélectionne au bout, au, avec, des boutons sur, avec un bouton sur la souris j'ai remappé plus bas parce que c'était euh, trop violent pour moi et on peut aussi régler le bouton de précision si on veut un truc euh, plus ou moins précis euh, par contre donc, pour les programmations de boutons c'est pas mal foutu sauf que bon, pour le, la molette, il faut savoir qu'il faut utiliser des macros parce que rien d'autre ne marche les profils se regardent euh, relativement bien, mais ne se chargent pas automatiquement au démarrage du PC, ce que je trouve un peu regrettable. Il y a trois modes à chaque fois qu'on peut sélectionner aussi avec un bouton, c'est pas mal foutu, avec une diode de couvert euh, qui a mis ce moment donné. Pour conclure, c'est une souris euh, efficace et agréable que je vous conseille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à bientôt.